L'obscurité et le silence frappent mes tempes plus fortement que le battement de mon cœur. Alors que je reprends ma respiration dans le froid glacial de cette nuit forcée, je ne peux m'empêcher de repenser à ces 20 révolutions de pénitence où je n'ai pas senti la solitude. Il faut que ce soit ici que je commence à la laisser m'envahir. Ce qui était une piste devient alors un vague souvenir. Ce qui était un but s'efface dans les limbes. Je ne chasse plus. J'avance. Pas après pas.